Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous continuons avec un autre site euh, internet hein, qu'on est en train de créer. Le design que je vous ai proposé c'est celui-ci. Je vais vous montrer ça ici, mais ça va être plus sympa. C'est ça. Ok, c'est ça qu'on est en train de créer. Donc on est à peu près à cet endroit. Donc on a fait cette partie. Aujourd'hui on va continuer avec euh, cette partie. D'accord, donc si je vous montre oh, ici. Tout ce qu'on a fait. Ok, Bon, en tête, on ne s'est pas encore bien occupé de ça, mais on va revenir là-dessus plus tard. Donc, on a fait ça jusqu'ici. Ok. Vous allez remarquer que pour le moment, on n'a pas mis d'effet, hein. on a mis juste tout est statique. Hein. Bon, puis après les effets, chacun s'en occupe à sa façon. Donc, aujourd'hui, on va continuer, hein, comme j'ai dit, euh, avec cette partie. Donc, si je regarde euh, ici, parce qu'ici, si on a le truc un peu plus complet. On va créer cette bannière. Et cette bannière donc la première on y va go go go go go go go go go euh, ce que je peux faire c'est de prendre cette bannière ça va être plus simple pour moi je duplique je duplique d'accord je duplique je vais aller voir si c'est bien dupliqué super je vais changer la photo je change la photo, je vais aller choper la photo qui va bien. Bon, bien évidemment, je l'ai pas mis en noir et blanc parce que j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà, c'est tout. Euh, si on descend, c'est celle-ci. Tac. Et comment on l'a fait pour les autres On va voir si. Donc là, on est là. Ok, ça c'est pas mal. Donc elle monte son ventre. Je pense que c'est la même personne. Hein. Je pense. Euh, c'est la même personne. Euh, c'est la même personne partout, en fait, au final. Ouais, je pense. Bon, on continue. Mais c'est bizarre. Je ne pas. pas. Ouais, je pense que c'est la même personne partout. Bon, peu importe. On y va. Et là. Euh, si vous regardez. Si vous regardez là, là, comme ça. Vous allez remarquer que le. La dame est un peu sur le côté et puis le, le texte et autres, c'est là. Nous, euh, on va pas... Euh, on va pas... On va pas pouvoir mettre le truc comme ça parce qu'il n'y a pas assez d'espace ici. Si on le met là, ça va sortir et puis ce peut que ça ne soit pas visible sur cet écran. Donc ce qu'on va faire, on va déborder un peu sur son ventre. Puis on va mettre un autre message là s'en fout un peu hein. s'en fout un peu, on mettra le message là. Si vous êtes, si vous dites non non non, faut que ce soit bien dégagé. Dans ce cas, il va falloir retravailler la photo, pousser un peu la, la personne vers là et avoir un peu plus d'espace ici. Mais ben nous, on va pas se gêner, on va pas se gêner. On va juste ramener une boîte comme ça. J'ai pas envie de la, pas envie de la recréer la boîte. Pas envie de la recréer. Donc on va prendre cette boîte là. On va l'enregistrer. Boîte. Sport. Sport 2, on va l'appeler. Enregistrer. Euh, on va pas se prendre la tête pour ça. On descend. Comme ça. Je ne vais pas tout recréer. Je vais aller choper. Étant tant que ce n'est pas sur un fond noir, bon c'est pas gris en fait. Euh, il faut que je trouve le, le, le moyen pour que euh, les tests que les tests que je vais poser ressortent au fait. Hein. C'est pourquoi je vais utiliser la boîte, le système de boîte. Euh, Élément, vas-y, boîte, sans moins une boîte, boîte sport 2, ça doit être tout en bas. Et je clique dessus, ça doit apparaître comme comme pas magie. Si ça n'apparaît pas, il faut que je, je glisse des pauses. c'est pas, pas, pas arrivé donc je vais glisser déposer personnel élément la boîte elle est où elle est là alors boîte yep. cool faut aller la glisser ici par exemple là, on va mettre donc, le titre, on va changer comme c'est un peu grand. On va mettre du H3 par exemple. Hein, ou du H4. Hein. C'est nous qui décidons. Eux, ils ont mis hein, acheter votre ticket. Je ne sais pas le ticket de quoi. Hein. Euh, nous, on va mettre réservé. Réserver une place. Réserver. Votre place d'accord on va mettre ça comme ça ah. on remonte tout ça ok on va virer ce petit test là on le vire hop on le vire aussi les euh Décale ça comme ça donc quand vous voulez aligner les tests euh, sur le côté faut ce qu'il faut faire c'est utiliser une règle hein. parce que euh, la fonctionnalité euh, d'alignement euh, en appuyant sur euh, la flèche qui monte euh, et en sélectionnant ça ne marche pas sur, le, sur la droite ça marche que sur la gauche euh, et sur la et sur l'horizontale donc du coup on va rajouter un bouton un bouton un bouton un bouton donc le bouton on va le mettre on voit dessus pour alors le bouton il est là du tout que cette couleur n'est pas mal mais mais mais mais on va essayer d'être un peu puritain. Euh, on va essayer de faire exactement comme le design veut donc ce bouton doit être blanc avec l'écriture oh, euh, c'est 00c 3f je pense donc on va configurer ce bouton et on va dire couleur générale on change ça tout blanc blanc euh, quand il ramène à la souris dessus je veux que ça change de couleur que ça devienne 00 c alors ok et le test je veux que ça soit ça soit noir quand ça arrive ok sinon habituellement je veux que le test soit euh, non 00 cc cff une bordure ce qui est une bordure une bordure pas de bordure d'accord on a été de ce genre ah oh, tiens j'ai oublié le j'ai oublié le titre du bouton on doit l'appeler on doit dire euh... S'inscrire, s'inscrire, s'inscrire, hop! Non, c'est pas vrai. Euh, je pensais avoir changé la couleur non? Du, du test lequel j'ai changé. Euh, CC00C3F, je pensais avoir changé ça non? Qu'est-ce que j'ai fait, du coup ah, Non, c'est celui-là. Et dit qu'il doit être... Bon, on va mettre comme ça. On peut mettre tout noir. Et le titre est censé être comme ça. OK. Donc là, c'est bon. On peut l'enregistrer. On va aller regarder, du coup, à quoi ça ressemble. Sur la version... Euh, sur la version mobile... quand tu veux on regarde euh, celui-ci je sais pas si on a eu le temps de faire la version mobile mais je vais profiter en même temps pour faire ça pour juste décaler un peu le son alors on descend Bon, du coup, la version mobile, sur la version mobile, on sera comme ça. C'est pas mal. On continue. Euh, pour ça, on peut changer. Hein. On peut aussi mettre le test en haut, photo en bas, etc. Mais bon, je trouve que c'est pas mal comme ça. Euh, on continue. On va créer la, la bannière suivante. Ok la bannière suivante, fermée. voir ce que je peux faire. Là. Alors. Là. Ok. Je vais prendre. Je vais prendre ça. Je vais le modifier. Ça, là, je vais le prendre. Je vais le modifier. Donc, du coup, je duplique cette bannière. Dupliquer. Et si on regarde en bas, on va augmenter la taille, monte la taille, on prend ça comme ça, on va rajouter une boîte, ça peut aider, ça je vais le réduire, ça peut aider, et celui-ci, je vais chercher une boîte, je descends, elle est là. Hop. Hop. Je mets ça dessus. Hop. Je mets ça dessus. Alors, je centre tout ça. Je descends le centre, tout ça. Je peux changer celui-ci. Je peux dire, maintenant, c'est plus du H3, mais, mais du H5. On va voir si ça le fait. On le centrait. Si tu veux, hein. Alors, on le centre et on fait ça. On va dupliquer. Je vais dupliquer ce test. Bon. Je vais un peu celui-là. Je duplique. Dupliquer. Bla, bla, bla. On est là, on dit. Alors, on le donne un petit événement à venir et événement à venir fait comme ça, on le prend, on le met en dessus on le centre ok, on descend celui-ci un peu on le centre aussi s'il veut bien c'est tellement lent trop que c'est tellement lent la hauteur, on diminue D'accord. Je vais virer la bordure parce que j'ai pas besoin de bordure. Pardon, je ou je diminue. La bordure, on la vire parce qu'on n'en a pas besoin. Tac. Hop. On prend ça, on le met ici. D'accord. Et on va aller chercher une icône qui va bien avec. Euh, L'icône euh Normalement, c'est censé être de couleur euh, de couleur euh, de cette couleur hein, bleue là, ou sien. Mais j'ai pas eu le temps de le faire. Voilà. Alors, bon. mais il faut il faut le faire avec. Euh, si vous voulez le faire, c'est avec euh, c'est avec euh, comment on appelle ça C'est avec Gimp au fait qu'il faut le faire. On va augmenter le, la taille de la bannière. Un routeur comme ça, pour rajouter les autres. Avant de commencer à dupliquer, j'aimerais quand même aller regarder la version mobile, si elle veut bien. Alors. ça et ça ce que je peux faire aussi bon déjà événement à venir ça doit être tout en haut ce que je peux faire aussi c'est de mettre directement le de mettre directement la photo la photo sur le je vais virer -là, la photo sur la boîte je peux aussi faire ça et ça peut être ça peut être ça peut être intéressant aussi alors ça ça peut être intéressant on... on va essayer de faire ça comme ça je vais réduire quand même la taille de la photo comme ça c'est fait hop on fait ça comme ça on mettra la photo en dessous D'accord. On va voir comment ça va se mettre. Sur la version. Euh, euh, sur la version. Sur la version PC, ça va être euh, comme ceci. Donc, euh, je descends celui-là. La taille. La taille de la boîte. Elle est là, donc on va augmenter la largeur. Largeur. Ok, il faut le centrer. On remet la photo dessus. Ok, comme ça. On enregistre. quoi, on ira voir à quoi ça ressemble là. fermé et, et, et, et, et à quoi ça ressemble là sur la version mobile normalement c'est censé être en dessous mais des fois ça peut te ça peut se mettre au dessus hein on peut arriver que ça soit dessus donc on va vérifier tout ça quand tu veux je me donne la main on a la main ouais il s'est mis au milieu ouais, c'est pas mal aussi comme ça c'est pas mal comme ça euh, mais c'est à vous de voir qui si ça vous convient ou pas après si vous voulez le mettre tout en haut tout en bas vous pouvez modifier aussi donc je vais descendre un peu je vais mettre un peu plus d'espace Non, pas sur le panneau mais sur la boîte sur la boîte on va mettre un peu d'espace en haut et en bas comme ça quand les autres vont se s'y mettre donc en haut on décale de 15 et en bas on décale de 10 Okay. voici la version pc on enregistre quand tu veux quand tu veux alors dupliquer Ok, celui-là, on le centre et on peut faire ça. Ouais. On décale tout ça comme ça. On décale tout ça comme ça. On décale tout ça comme ça. On décale tout ça comme ça. Et puis on raconte ce qu'on a envie de raconter. Ouais. Ok. Et on va changer l'icône l'image on la change on va ramener ce qu'ils ont mis ils ont mis ça sauf que c'était pas dans cette couleur et pareil on duplique On descend, on descend, on le centre, on enregistre tout ça et, et, et, et, et, et, et. on change l'image. On descend, tac, c'est bon, on enregistre, donc c'est bon pour cette bannière, on l'a créé, super, ça a pris plus de temps que prévu, mais on l'a créé, donc la prochaine fois, ce qu'on va faire, on va continuer, hein. on va continuer avec, euh, avec la suite. Et la suite ce serait du enregistrer ça d'ailleurs Et la suite ce serait de créer. Alors la suite serait serait ça. D'accord, rajouter ça ça et palais du pied de page. D'accord. Donc on voit ça dans le prochain cours. Si vous n'êtes pas encore euh, abonnez chaîne à notre chaîne YouTube. Je vous invite à le faire. Et surtout, surtout, je vous invite à vous inscrire sur la plateforme de formation gratuite, sur laquelle vous pouvez également, l'avantage, euh, en fait, vous allez pouvoir télécharger toutes les ressources, tous hein, les sites concrets là, en fait, pour les télécharger, les utiliser pour votre business. Ceci dit, ciao ciao. On se retrouve pour le prochain.